Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce troisième webinaire du MOOC l'écotourisme, imaginons-le ensemble. Eh bien, Merci d'être fidèles en direct pour tous ceux qui ont pu se connecter à ce webinaire et puis bien sûr bienvenue à tous ceux qui se connecteront en podcast. Nous avons un sujet qui est, promet beaucoup hein, comme les semaines précédentes et qui suit l'évolution des cours chaque semaine du MOOC et qui vous sont proposés gratuitement, je le rappelle. Euh, je sais euh, que vous êtes nombreux à participer, à publier des travaux et à échanger dans les forums, donc euh, c'est formidable de, de voir euh, tous ces échanges du monde entier. Alors, cette euh, semaine, le thème, c'est euh, l'alliance entre le développement territorial et euh, l'écotourisme. Donc, pas évident d'associer les deux euh, d'emblée. Euh, pour des profanes, des néophytes, euh, ça l'est encore moins. Et même pour ceux qui se prétendent experts, c'est quelque chose qui reste à travailler. On le sait, en tout cas, au sein de l'association Défimèdes. Pour s'exprimer avec nous aujourd'hui, si tout va bien, alors vous avez à l'image, euh, bien sûr, Samia Khalifa, euh, qui gère de main de maître euh, ses webinaires. Samia Khalifa, Université de Gendouba, et puis vice-présidente de l'association Défimèdes. Pierre Torrente qui est aussi, qui encadre ces webinaires, directeur adjoint de l'Istia et à un retard, il va se connecter mais il est bloqué dans les embouteillages pour tout vous dire. Et puis nous avons à l'image Julien Letellier, je vais laisser se présenter, merci Julien d'être avec nous, qui est en France, à Marseille. Et puis Mohamed Berriane que nous voyons en photo, mais qui pour le moment... Euh, nous avons, avons l'image, mais nous n'avons pas le son, donc on va voir si on peut arranger ça. En tout cas, euh, par rapport d'abord au thème et avant d'entrer dans le vif du sujet, Julien, est-ce que tu peux te présenter Merci. Oui, bien sûr. Merci, euh, bonjour, bonjour à tous. Euh, donc, je m'appelle Julien Letellier, je suis euh, géographe de, de, de formation, euh, diplômé de Ex-Marseille Université. J'ai également réalisé un, un post-doc au, au Maroc et je travaille... Euh, au plan bleu euh, depuis depuis 2009 euh, peut-être que tu me laisseras euh, quelques minutes pour, pour présenter euh, le, le, le plan bleu qui est euh, on va dire un animal bizarre un peu un peu spécifique et je dirais aussi en première approximation que j'ai été euh, en charge du programme d'activité tourisme et développement durable au plan bleu entre 2010 et 2012 et puis euh, cette année 2016 est aussi une relance euh, des activités sur le tourisme et la durabilité pour euh, pour ce centre plan bleu. Est-ce que je peux, je peux présenter le plan bleu Oui, parce que là ah. tu fais référence. Merci beaucoup. Donc, Le plan bleu, c'est un centre d'activité régionale du plan d'action pour la Méditerranée, lui-même placé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour, pour l'environnement. Euh, donc ce, ce PAM, hein, ce plan d'action pour la Méditerranée et cette convention de Barcelone, qui réunit euh, les 21 euh, pays euh, riverains euh, de la Méditerranée, est un cadre euh, unique de gouvernance environnementale, euh, un cadre régional qui a euh, une quarantaine d'années, qui a été créé en 1976, qui est un programme de sauvegarde des mers régionales placé donc sous l'égide euh, du programme des Nations unies pour, pour l'environnement. Alors derrière cette euh, expression un peu compliquée, programme de sauvegarde des mers régionales, en réalité, il s'agit de faire collaborer, coopérer euh, les pays riverains d'une même mer euh, pour la euh, dépolluer, la protéger, la, la, la préserver. Et dans ce dispositif un peu un peu complexe de dialogue multilatéral sur les questions d'environnement et de développement, eh bien le plan bleu, qui est basé à la fois à Sofia Antipolis, euh, dans le sud de la France, à côté de Nice, mais qui dispose aussi d'un établissement à Marseille, le plan bleu se présente comme un observatoire de l'environnement et du développement euh, en Méditerranée. Ça renvoie à tout ce qui est indicateurs et systèmes d'information. On est également un centre de prospective qui, dessine des euh, futurs possibles, hein, des, des, des scénarios. On se présente comme un semeur d'avenir euh, méditerranéen, ça veut dire qu'on dessine des scénarios tendanciels qui consistent à prolonger les tendances actuelles et en général pour montrer qu'on va dans le mur, qu'on va vers des difficultés et des scénarios alternatifs, voire de rupture qui consistent à dire que si certaines décisions sont prises, si certaines actions sont entreprises, eh bien, on peut ramener ces futurs vers davantage de durabilité. Et on fait donc tout ça dans une dynamique d'aide à la décision. Euh, on digère l'information euh, scientifique pour la restituer euh, sous forme de messages adressés euh, aux décideurs euh, publics, euh, aux, aux, aux décideurs politiques. Voilà. Et on est aussi donc, dans ce contexte-là, en charge euh, du suivi, de la mise en œuvre de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable, qui est un cadre politique euh, intégratif, qui est un guide euh, pour l'élaboration de cadres nationaux sur le développement durable, et donc un guide pour l'action. D'accord, et euh, euh, alors, je vais juste demander si Mohamed, on l'entend, je ne pense pas. On va continuer ensemble parce qu'en plus je ne vois plus Samia, nous sommes tous les deux. C'est fort. D'accord, voilà. parfait. Euh, euh, Julien, euh, alors peut-être on peut, par rapport à ce cas dit, je, je t'en remercie, euh, le plan bleu, donc c'est vraiment un organisme très important qui n'a peut-être pas son pareil. Est-ce qu'il y a des plans bleus Je ne t'ai jamais posé la question. Ah voilà Pierre, t'en rends. Il est arrivé comme il l'avait dit, avec un petit peu de retard, c'est est, est un voyant. Euh, Julien, est-ce qu'il existe d'autres organismes équivalents au plan bleu dans le monde gère d'autres régions C'est une question difficile. Il existe d'autres programmes de sauvegarde des mers euh, régionales. Euh, ceci étant, le, le dispositif euh, PAM, Convention de Barcelone, est euh, assez euh, unique, assez euh, exemplaire. Et je suppose, mais je ne connais pas euh, d'autres plans bleus euh, à l'échelle mondiale. Mais je suppose qu'il existe effectivement des observatoires d'environnement et du développement euh, sur d'autres régions euh, du monde. Très bien. C'est une chance d'avoir cet organisme, on le sait, à, à des films euh, comme le plan bleu, c'est effectivement quelque chose, comme tu dis, un animal, mais un animal utile, et euh, qui euh, quand même fait travailler ensemble les états, avec euh, des scientifiques, tu l'as bien expliqué, donc on a une vision, une prospective, je sais que le plan bleu a rendu beaucoup d'études, on le sait tous, euh, 500 millions de touristes attendus par exemple en 2050 euh, en Méditerranée, alors les choses peuvent évoluer avec les questions sécuritaires évidemment géopolitiques, mais on peut imaginer que les 500 millions basculent principalement sur la rive nord, au détriment de la rive sud, mais il va falloir supporter tout ça, voilà, il y a plein d'études en cours qui sont faites. Alors maintenant, euh, bah, peut-être euh, laisser la parole aussi euh, à, à Pierre, il a fendu les embouteillages pour nous rejoindre. Et euh, lui demander euh, en quoi l'approche euh, développement territorial a un intérêt particulier, notamment par rapport à l'écotourisme. Qu'est-ce qui le spécifie Qu'est-ce qui fait qu'il a un intérêt particulier Bien, bon, bonjour à, à toutes et à tous et désolé pour le, pour le retard. Donc. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il a euh, qu'est-ce qui fait qu'il a un intérêt J'allais dire, euh, pas spécifique dans un premier temps, pas spécifiquement à l'écotourisme. J'espère que l'approche territoriale du développement a un intérêt tout court parce qu'il parce qu est aujourd'hui, je pense, une réponse adaptée avant tout aux enjeux du territoire, qu'ils soient environnementaux, mais qu'ils soient aussi sociaux. Et donc par là même, il a, il présente un intérêt pour euh, le développement des populations et le mieux-être des, popu des populations euh, des populations locales. Ça veut dire que lorsque, et je vais en venir à l'écotourisme, lorsque l'on pense un projet aujourd'hui, euh, on le pense avant tout en fonction et à partir ce n'est pas le meilleur terme, à partir des intérêts du territoire et à partir de la volonté des populations. Alors, en même temps que je dis ça, on voit bien toute la complexité, parce que lorsque l'on pense développement territorial, chaque fois que l'on va interroger un habitant, il va peut-être avoir, je dirais, une vision collective du développement, mais fatalement, il va aussi avoir euh, une vision très personnelle du développement. Qu'est-ce qui va améliorer mon bien-être et on voit bien que tout l'enjeu du, euh, du développement territorial, c'est comment j'arrive à combiner à la fois une satisfaction individuelle et un intérêt, un intérêt collectif. Donc l'écotourisme, je dirais, on va renverser la question en quoi l'écotourisme peut-il participer au développement euh, territorial Donc, on va commencer. Je vais commencer à répondre rapidement à ça. Eh bien, l'écotourisme, je dirais, par essence, il euh, il est là pour préserver un milieu et il est là pour être au service d'une population, donc j'allais dire peut-être que l'écotourisme est sans doute une des activités sur un territoire qui est intrinsèquement une activité facteur de développement. Toute la, la difficulté euh, c'est de ne pas considérer cette activité écotouristique comme un simple produit touristique, c'est-à-dire lui enlever toutes ses vertus de développement territorial, et, et de la, la difficulté, et, elle est sans doute là, c'est que pour pas lui enlever les vertus, il faut arriver à mettre en adéquation le marché de l'écotourisme, il faut des touristes, sans perdre les, les enjeux de développement territorial, et c'est tout le challenge aujourd'hui, et on voit bien que des territoires, soit euh, se lancent, enfin je dirais développent une activité touristique qui est en fait de l'écotourisme, mais sans le savoir, de l'autre côté, on a des territoires qui, euh, qui vont trop vite vers du produit écotouristique et qui perdent les valeurs de développement territorial. Et au milieu de tout ça, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont bien compris et qui arrivent à trouver la, le bon équilibre entre je réponds aux enjeux du marché et je suis à l'écoute de mon territoire, je préserve le, la biodiversité et j'améliore les, condi les conditions de vie des, des, des habitants. Voilà. Alors, de l'autre côté, j'en aurais terminé puisque c'était ça la question qui avait été posée. En quoi le développement territorial peut-il servir l'activité touristique? Eh bien, on renverse mon raisonnement. Et si on est véritablement dans une vraie réflexion et le territoire est engagé dans une vraie réflexion de développement territorial, normalement, l'écotourisme devrait, devrait trouver un certain nombre de réponses dans ce que met en place le, le territoire. Donc, on voit bien les synergies, mais on voit bien surtout la fragilité de ce binôme développement territorial et activité écotouristique. Très bien, merci Pierre. Toujours pas de connexion de Mohamed, de, de Mohamed Berriane Mohamed, il, il est connecté, par contre, tout est bon du côté de l'ordinateur et euh, on se demande si ce n'est si pas l'outil qui est bloqué par euh, société les, les de communication de télécommunication au Maroc. D'accord. Alors là, c'est dommage parce qu'on perd vraiment un témoignage de, de très grande vitesse. Euh, on, on essaie, fait... on alors Julien, je, je me retourne toujours vers toi, euh, afin de savoir si ces échelles territoriales concernent euh, les travaux du plan bleu, est-ce que c'est pas euh, justement un paradoxe par rapport à un organisme qui travaille pour des états que d'aborder des problématiques à l'échelle territoriale Merci, oui, e excellente question. Euh, c'est vrai que pendant très longtemps, le, le système PAM et le plan bleu euh, en... Particulier, euh, on travaillait d'abord à l'échelle bah, du bassin méditerranéen, à l'échelle euh, nationale des pays euh, méditerranéens, et que c'est peut-être un peu après qu'on s'est mis à focaliser effectivement euh, sur euh, des territoires euh, et donc euh, à l'échelle locale. Prenons le cas de ce programme d'activité euh, tourisme euh, et durabilité euh, 2009-2012. Euh, on avait d'abord un travail euh, centré sur les, sur, le, sur les indicateurs, sur euh, la définition euh, d'indicateurs prioritaires et d'indicateurs complémentaires pour euh, assurer euh, le suivi de la durabilité euh, des activités touristiques à l'échelle euh, du bassin méditerranéen à partir de grands agrégats euh, nationaux. On avait aussi euh, deux euh, cadrages euh, régionaux, un qui portait sur le transport aérien, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre en lien avec la problématique du changement climatique, et un autre cadrage régional avec une dimension prospective sur la croisière et la présence en Méditerranée. Et enfin, on avait élaboré un projet qu'on avait intitulé « Profil de durabilité dans quelques destinations touristiques en Méditerranée ». Ça consistait à élaborer une méthodologie exploratoire pour évaluer l'empreinte économique, sociale et environnementale des activités touristiques à l'échelle des destinations, à l'échelle des territoires locaux, pour mettre dans la balance d'un côté les impacts positifs, d'un autre côté ce qui était plus problématique. Et ce, cette méthodologie, elle a été... Testé dans 11 euh, euh, destinations euh, réparties sur l'ensemble du pourtour euh, du bassin méditerranéen, avec les destinations qui présentaient. des alors attends attends julien parce que on, euh, euh, on, on a on a on t'a pas suivi julien on t'a pas suivi à la fin il semble que on plus en réalité on t'entend plus euh, je pense que Mohamed, Mohamed a réussi à se connecter. Donc je voulais faire un test par rapport à Mohamed. Est-ce qu'on t'entend, Mohamed que tu peux parler, tu nous entends. <t> en> Mohamed, tu nous entends On ne t'a pas suivi à la fin. Un gros décalage. Bon, Il y a des soucis techniques. Le euh, plus Mohamed s'est connecté. Ah, que bon. que là On a un souci On Ce que je propose, peut-être Samia, c'est que. Est-ce que Pierre et euh, Julien, vous pouvez reconnecter ah, vous déconnecter provisoirement Oui, je ne pas. Parce que je pense que c'est trop chargé. Non, je pense que c'est. Euh, la connexion n'est de... pas trop chargée. Je pense que c'est euh, Mohamed, peut-être, avec le Maroc, qui met une interférence. Oui, alors, mais est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y a un. À mon avis, non. Il faudrait d'abord que Mohamed se dé... déconnecte, voir mm -hmm. si ça refonctionne. Ça sera bien si, si Mohamed désactive sa caméra. Je vois suffisamment de bande passante. Ok. Je pense que c'est. ne va pas trop changer. Je que suis désolé hein, pour ce. Euh... Alors, là, on fait un test. Est-ce que Mohamed, tu nous entends Mohamed, Samia Moi, je suis là. Euh, Mohamed ne nous entend pas. Visiblement, on n'arrive pas à l'entendre. Il nous entend, mais on n'arrive pas à l'entendre. Hein. Euh, Est-ce que tu peux, Samia, proposer à Pierre et, et Julien de se reconnecter À moins qu'ils m'entendent. Et on va essayer de poursuivre. Euh, C'est vrai que la connexion de Mohamed a, a, a, a apporté quelques soucis techniques. On est désolé pour… Euh, c'est toujours compliqué un webinaire encore aujourd'hui de l'organiser avec des intervenants qui interviennent de plusieurs pays. mais On est très fiers de réussir à le faire. Mais voilà, donc pour ceux qui sont en podcast… C'est un webinaire, Voilà, donc pour ceux qui sont en podcast ça y est, j'ai demandé à Pierre et Julien de revenir il... Julien est là hein. Julien, tu peux essayer de parler s'il te plaît oui, ah, non, allô on t'entend bien euh... il, y a un retour, il y a un retour de sang c'est ça oh. Je Me de déconnecter, de me reconnecter parce que c'est plutôt si Mohamed qui, qui fait cette écho, hein. pas, pas... ouais. le... ouais. je vais essayer. Je vais me déconnecter, me reconnecter parce que c'est peut-être aussi Mohamed qui Julien Oui Est-ce qu'on peut enchaîner justement par rapport à que tu disais par rapport à l'étude des indicateurs. Oui, absolument. Euh, donc je parlais effectivement d'un projet qui était intitulé Profil de Durabilité et en fait qui a consisté à élaborer une méthodologie exploratoire pour évaluer l'empreinte économique, sociale et environnementale des activités touristiques à l'échelle locale, à l'échelle des territoires, à l'échelle des destinations touristiques. Euh, et donc ça a été, cette méthodologie a été testée de manière expérimentale dans euh, une dizaine de destinations méditerranéennes réparties sur l'ensemble du bassin méditerranéen euh, des destinations qui présentaient des, des profils euh, variés alors je ne rentre pas dans les détails des, des, des résultats de ces, de ces études de cas mais en termes de recommandations on a d'abord, euh, si je puis dire, euh, tordu le coup à cette fausse bonne idée, à mon avis, de créer un label méditerranéen du tourisme durable. Pourquoi fausse bonne idée Parce que euh, des labels du tourisme durable, il en existe déjà euh, une, une multitude. Alors certes, ils sont plutôt à l'échelle euh, de, de, des structures touristiques et des, des hébergements, alors qu'au départ nous on pensait davantage à un, un label à l'échelle d'une destination. C'est également posé la question des, des, des moyens pour euh, ben monter un tel label, euh, le délivrer, euh, suivre les engagements des, euh, des destinations. Et enfin, on a pensé que ça allait euh, il y avait un risque d'exacerbation de la compétition entre les destinations. Mais on a quand même élaboré euh, donc cette batterie d'indicateurs communs. Euh, euh, donc à partir de, de, de, de variables qui peuvent être euh, suivies sur l'ensemble des territoires euh, et qui peuvent être complétées par des euh, indicateurs euh, plus spécifiques euh, en fonction des réalités euh, territoriales. Et toujours en termes de recommandations, on a plaidé pour la mise en place euh, d'observatoires euh, locaux euh, à l'échelle des destinations pour suivre la durabilité euh, de, de, des activités touristiques et, euh, au cours du temps, évaluer euh, les progrès accomplis euh, vers ces objectifs de durabilité. Et on a aussi considéré que euh, c'était intéressant d'avoir ces observatoires locaux euh, du, du tourisme, mais qu'il fallait aussi les articuler à ce que j'appelle euh, rapidement des scènes de gouvernance euh, territoriale, à même de mettre en place euh, une planification stratégique intégrée, une planification euh, territoriale, incluant, intégrant le tourisme à côté euh, des autres euh, activités. Et donc ça renvoie, et c'est dommage que Mohamed ne soit pas là, parce que euh, ça renvoie à cette euh, idée de, de, de charte euh, élaborée euh, à l'échelle euh, des destinations, donc des mécanismes euh, davantage euh, basé sur euh, une approche volontariste que euh, sur une approche euh, contraignante et qui est nécessité aussi euh, d'identifier à l'échelle euh, de ces destinations euh, un chef d'orchestre euh, à même d'assurer on va dire la coordination multi-acteurs et euh, la régulation euh, entre les différents euh, acteurs du territoire qui peuvent être euh, dans des situations euh, de euh, compétition euh, sur... Euh, l'usage du sol et sur euh, les ressources territoriales, en fait. Voilà pour les, les résultats de ce de projet. Alors, merci Julien, très très intéressant, effectivement. Euh, euh, Peut-être, euh, je me tourne, Samia, tu, tu n'hésites pas, bien sûr, à, à, à intervenir aussi, hein, parce que ce qui sera intéressant, c'est bien sûr de rappeler à nos amis apprenants que nous sommes euh, dans une configuration internationale et planétaire, puisque vous êtes euh, plus de 2000 répartis dans 79 pays. On parle de la Méditerranée parce que là, nous avons la chance d'avoir Julien Le Tellier euh, qui travaille au plan bleu. Mais euh, peut-être, euh, j'aimerais faire intervenir Pierre, vous voyez qu'on improvise, mais, mais comme on est très bon, on, a, on ne redoute rien. Pierre, sur des expériences que tu as pu conduire, euh, et peut-être tu peux nous parler de ton expérience euh, avec Listia au Mexique, euh, de valorisation et, et de développement d'un territoire par la gastronomie et le tourisme. Et, et peut-être tes expériences passées aussi en, en Amérique centrale et du Sud. Sans, sans, griller, sans griller les capsules de, de la semaine 4. <rire> oui non, je, ça euh, je, vais prendre, euh, je vais prendre, pour pas les griller, je vais prendre l'exemple de l'Équateur, euh, et pas celui du Mexique. <rire> euh, euh, mais la, la démarche est la même par rapport à, nos, à, à notre propos. Euh, je vais juste faire le, le témoignage d'une action que l'on a conduite euh, sur, donc je disais sur l'Équateur, voilà. Je resitue vite le contexte pour que euh, ça soit compréhensible. On est, euh, on est dans un pays, l'Équateur, évidemment, qui, euh, qui est en plein, à la fois en plein développement et à la fois qui connaît un certain nombre de difficultés et qui a une activité touristique, certes modeste, mais que tout le monde connaît et qui est connue mondialement, ce sont les îles Galapagos, voilà. Donc avec un système, de touristique, un système touristique assez classique, euh, des, euh, des groupes de touristes, notamment nord-américains, qui euh, arrivent la veille euh, dans la ville de Guayaquil, qui le lendemain prennent un bateau ou un avion, vont sur les îles Galapagos et repartent, voilà. Et donc euh, le ministère du Tourisme, a, en même temps, euh, sur l'Équateur, il a une forêt amazonienne et il a une cordillère des Andes à gérer avec des habitants, voilà. Et donc, on a des habitants qui sont soucieux de, euh, de leur développement, qui voient passer les touristes, mais qui ne voient passer aucune des retombées. Voilà. Donc, euh, la ministre du tourisme de l'époque voulait se préoccuper de cette question-là et, et nous les avons accompagnés sur une question simple, c'est essayons de développer ce que l'on appelle un tourisme d'intérieur, alors particulier en Équateur. Le tourisme d'intérieur, c'est la, la découverte de la forêt amazonienne, c'est quand même déjà proche du tourisme d'aventure, et puis c'est l'alpinisme puisque c'est euh, les grands sommets andins qui dépassent 6000 mètres pour, euh, pour certains. Voilà. Et donc on s'est retrouvé confronté lorsqu'on a réalisé l'état des lieux avec un certain nombre de communautés indiennes dont une que beaucoup connaissent sont la communauté des Indiens Queichua, qui vivaient euh, euh, du, euh, du tourisme et du trek dans la cordillère des Andes, qui avaient ces euh, missions fournies par les tours opérateurs nord-américains et en partie européens, allemands, etc., et qui au gré des groupes, amener les touristes, mais avec, euh, je dirais, un, une variable très aléatoire, y aura-t-il du travail, pas de travail, etc., donc des conditions de vie difficiles, voilà. Et, et quand on, on s'est penché sur cette question, on voit bien la question de départ, c'était assurer la sécurité en montagne, et effectivement, lorsque l'on a fait l'évaluation des guides de montagnes montagne équatorien, on s'est aperçu euh, très facilement que les guides indiens euh, avaient des difficultés techniques, par contre, ils avaient une extrême richesse culturelle. Voilà. Donc on voyait bien, mais il n'était pas question euh, qu'ils assurent la sécurité, ils avaient des difficultés en très haute altitude. Voilà. Donc il a fallu résoudre cette question. Donc euh, la remarque des communautés indiennes était de nous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un, un diplôme de guide haute montagne adapté à notre niveau donc ça c'était pas la solution et l'idée que l'on a euh, que l'on a eu avec le territoire et avec les Indiens, c'est de se dire mais il y a en Équateur une gastronomie très importante. Mais quand vous rentrez dans un restaurant en Équateur et que vous demandez de la cuisine traditionnelle équatorienne, on vous sert à 90% des cas une cuisine Péruvienne. Voilà. Alors qu'il y a une richesse, puisqu'on est à l'Équateur. Donc on est parti d'un inventaire du patrimoine gastronomique. Je ne dévoile pas trop le, la, la méthode, mais quelle a été la, la conclusion et le résultat C'est d'abord une, une réappropriation des, euh, des opportunités, des potentialités du territoire par les Indiens en se disant on a une utilité qui n'est pas simplement une dépendance aux au grands tour opérateurs nord-américains, mais nous, on est capable de produire des produits de qualité, et ces produits, ils peuvent contribuer à l'activité touristique en étant valorisés, notamment par les grands chefs cuisiniers équatoriens, dans les grands restaurants, mais en même temps, ces, euh, ces Indiens sont redevenus pour certains des agriculteurs, ou sont en train de le redevenir, et à côté de ça, ils, sont, ils peuvent compléter leurs revenus par une activité touristique. Donc on a repositionné, on a repositionné l'activité touristique comme une activité complémentaire. Euh, et deuxièmement, on voit bien la, la, la force de l'agriculture sur ces territoires. C'est le maintien des paysages. Et Samia pourrait en parler nettement mieux que moi. C'est le maintien des paysages, la réouverture de certains paysages, enfin etc. Un certain nombre. C'est-à-dire quasiment aussi la matière première de l'activité la, de, de touristique. Voilà. Donc on a, on a décalé on a décalé le curseur pour euh, donner de l'importance au tourisme, paradoxalement, on a minoré sa place dans l'activité économique. Et en la minorant, on lui a, on lui a, redonné, euh, on lui a redonné toute son importance. Voilà, c'est ce, certainement euh, ce raisonnement-là euh, sur lequel il faut méditer. Voilà. Par moment, c'est en minorant que l'on donne de l'importance. Alors j'aimerais effectivement que Samia, tu puisses peut-être euh, euh, témoigner, mais auparavant, juste je voudrais poser une petite question, qui n'est peut-être pas si, si petite que ça, à Julien, c'est que ce genre d'initiative, est-ce que c'est ce type d'initiative sur lequel le plan bleu pourrait capitaliser pour inciter les États à adopter des stratégies nationales de soutien au territoire dans ce temps Oui, le, le c'est-à-dire. Si on reprend un peu cette idée de qui était dans la question initiale d'approche territoriale du, du, du développement, parce que l'éclairage de, de, de Pierre est extrêmement intéressant, parce qu'il part effectivement d'une expérience de terrain qui peut ensuite faire évoluer les grands discours euh, disons régionaux, internationaux ou à l'échelle nationale. C'est euh, vrai que euh, le développement durable, c'est quand même euh, au départ euh, des grands mots d'ordre, voire euh, des prescriptions euh, à l'échelle euh, internationale. Hein, euh, L'Organisation des Nations Unies ou alors à une échelle régionale telle que je le disais tout à l'heure, euh, avec le plan d'action pour la Méditerranée. Si on se place, euh, cette fois, dans une vision, euh, euh, je dirais, euh, euh, à territorial, hein, qui ne touche pas euh, à, à, à la Méditerranée, j'aurais envie de dire qu'il est nécessaire, effectivement, de descendre euh, à l'échelle euh, locale, à l'échelle des territoires locaux, et de toucher euh, les acteurs euh, territoriaux avec euh, ces grands mots d'ordre, ces, ces grands messages, parce que ces acteurs territoriaux sont les premiers euh, concernés comme acteurs de leur développement. Et à mon avis... Dans l'approche territoriale du développement, il y a sans doute deux principes, concepts ou notions qui sont essentiels. D'abord, je, je, je les nomme et ensuite je vais essayer de les, de les décliner, d'abord le principe de subsidiarité et ensuite le principe de participation. Subsidiarité, ça veut dire que toutes les décisions qui peuvent être prises à l'échelle locale, elles doivent l'être, de la même manière que toutes les actions qui peuvent être entreprises les acteurs locaux doivent l'être. Alors, on est là résolument dans une approche euh, bottom-up, hein, par le bas, même si bien entendu, ça n'empêche pas euh, le, le, le contrôle ou la régulation euh, par le haut et par les pouvoirs euh, centraux. Ça, c'était pour cette idée de subsidiarité hein, à, à, à très grand trait. Et ensuite, sur la participation et sur la participation du, du plus grand nombre, on pourrait parler de gouvernance territoriale participative à mettre, à mettre en place et qui peut se faire à travers différents modes, hein, depuis simplement l'information du public, euh, en passant par la consultation et en allant vers de véritables arènes de concertation à l'échelle des territoires. Parce qu'il est nécessaire, à mon avis, de miser sur la complémentarité des différents acteurs euh, du territoire pour dépasser euh, leur situation euh, de, de, de, de, co de concurrence, de compétition, voire de conflit, comme je le disais tout à l'heure, conflit d'usage euh, sur euh, le territoire et sur, et sur ses ressources. Et, et ça me renvoie euh, donc à ce que je disais tout à l'heure, hein, ces scènes de gouvernance territoriale avec la nécessité d'identifier euh, un chef d'orchestre. Et j'utilise souvent... Euh, même si c'est un peu se, se payer de mots, euh, la différence entre euh, établir euh, un projet euh, de territoire et avoir un territoire de projet. On voit qu'un peu partout dans le monde, et en Méditerranée en particulier, on a des territoires de projet, avec euh, des cartes qui sont euh, établies et qui sont bariolées. Alors on met euh, des points rouges, euh, des, euh, des, des carrés verts, des, euh, des étoiles bleues, euh, etc. Mais sans euh, intégration, sans articulation euh, entre ces différentes composantes. Or, ça doit passer par une vision systémique euh, du territoire pour élaborer donc, ces véritables euh, projets de, de, de territoire. Et... Moi, pour en revenir quand même à, à la question du, du tourisme, euh, s'il y a bien cette approche territoriale du développement et du développement touristique, donc, permettrait d'éviter deux écueils, qui est d'abord celui de la euh, monoculture, c'est-à-dire une homogénéisation euh, des euh, activités touristiques, des structures d'hébergement et des pratiques euh, touristiques. Et il faut donc miser davantage euh, sur. Euh, les euh, atouts euh, patrimoniaux, naturels, culturels euh, des territoires, misés sur euh, la valorisation de cette authenticité. Et il y a un deuxième écueil euh, à éviter, c'est celui de la euh, monoactivité. Il faut éviter qu'un territoire soit exclusivement euh, dépendant euh, des activités euh, touristiques. Donc ça renvoie aussi à cette idée de et d'intégration des, des, des politiques publiques pour raisonner au-delà des, euh, des différents secteurs d'activité. On pourra peut-être tout à l'heure aller davantage en détail sur la question de l'écotourisme en particulier. Je savais que Samia, peut-être, alors là on peut te laisser réagir. Et aussi oui, si que tu peux avoir à travers le master euh, euh, Modéco. Alors, euh, moi j'aimerais bien clarifier quelque chose pour continuer sur une idée qu'on avait développée lors du, deux, euh, du deuxième webinaire. On a bien expliqué que euh, l'écotourisme ne peut pas être à, à lui seul. Euh, développement, que c'est quelque chose de très difficile à cerner en termes de marché et euh, qu'on change complètement d'approche, mais on est donc une approche centrée, besoin d'un territoire et donc à partir de là, on cherche des, des convergences d'intérêts et la valorisation des écosystèmes par une activité euh, notamment de tourisme durable ou éco. -tourisme et qui ne sera pas euh, déconnecté, qui a l'obligation d'être complémentaire à d'autres activités, euh, d'autres domaines d'activité économique humaine, à savoir euh, tels que l'agriculture, euh, l'artisanat ou la culture. Alors j'aimerais bien continuer par quelque chose de très important, ça a été dit dans les deux interventions de Pierre et, et de Pierre, et je vais le reprendre en d'autres termes, euh, si on est dans les milieux naturels, et, euh, si on a une ressource rare, un paysage, une biodiversité à un forte attractivité, si on a une population locale, et on a une, une culture spécifique et originale, et on est sur un territoire. Le simple fait d'avoir ces facteurs ne fait pas d'activité euh, Si on ramène des touristes il n'en fait pas euh, forcément une activité de tourisme durable et encore moins une activité écotouristique. Donc le fait de faire venir euh, des touristes sur des milieux qui, qui ont de fortes potentialités avec euh, de spécificités locales hein, n'en fait pas euh, un vecteur de développement et n'en fait pas forcément une forme de tourisme durable. Pourquoi je vous le dis ça euh, euh, Julien a bien parlé du besoin d'un médiateur, donc d'une structure de, locale de coordination, mais aussi de conception du projet. Et donc, euh, c'est ce que Julien a appelé, a enfin, distingué entre un territoire de projet et un projet de territoire. Donc, l'activité écotouristique, l'activité de tourisme durable en général, de manière plus générale, elle doit contribuer à atteindre un... Projet territorial de développement. Donc le projet territorial de, de développement, c'est un projet qui doit être établi, élaboré, et euh, sur lequel il y a un consensus de la part des populations euh, locales. Alors, toute la difficulté dans des pays comme les nôtres, ou des, enfin, euh, moi je suis à des pays de la rive euh, sud, toute la difficulté d'abord est de cerner, ce qu'est un territoire, et c'est dommage que Mohamed Brienne n'ait pas pu euh, continuer avec nous, parce qu'il aurait bien expliqué qu'est-ce qu'un territoire dans, dans les pays. Donc la notion de territoire, elle est très diffuse, elle est, elle est très euh, nuancée. La deuxième difficulté, euh, c'est que euh, les populations locales ne sont pas suffisamment émancipées, enfin, je, je, je dis ça sur le plan outil, mais aussi euh, renforcement de compétences, elles ne sont pas suffisamment émancipées pour pouvoir élaborer leurs projets et pour pouvoir sélectionner euh, dans les marchés ou les segments de marché du tourisme sur lesquels ils doivent partir. Donc, euh, pour conclure, pour ne pas être très très longue, la, le, simple, la, le simple fait de faire venir des écotouristes, des touristes sur un territoire à fort potentiel euh, écologique ou elle, n'en fait pas euh, un, pro, un vecteur de développement et n'en fait pas forcément euh, une implication dans le projet. Et d'ailleurs, euh, dans le tourisme de masse, on fait venir des, des, des touristes, on peut être dans des schémas de tourisme de gestion des déchets ou d'économie d'énergie, mais sans qu'il y ait un quelconque contact avec les populations locales et sans qu'il y ait une quelconque retombée, euh, une externalité positive sur les territoires. Parce que c'est les intermédiaires de l'industrie du tourisme qui en bénéficient largement, voire bon, même dans des pays comme, comme la Tunisie, euh, même les chiffres et les statistiques euh, du tourisme de masse ne sont pas à disposition du ministère du tourisme. Ils sont beaucoup plus, les enquêtes elles sont faites par les DO et elles sont, elles sont analysées par les DO et les chiffres sont chez les DO. Donc vous voyez euh, la fragilité de, de certains, euh, du modèle du tourisme de masse dans certaines destinations, quelques que les pays du Et je terminerai par, euh, par un témoignage j'ai fait euh, il y a quelques années le tour de quelques projets qui, qui se vendaient écoute à Madagascar. Et je peux vous assurer que sur les 3 ou 4 projets visités, il n'y en avait euh, aucun euh, qui soit, euh, qu'il qu il est possible euh, d'avoir euh, des retombées sur le développement territorial et le développement local. Donc, euh, le fait de, de, de se vendre pour éco-touristique ou le fait de donner, c'est ce que j'avais dit euh, lors de 2, le fait de donner une population locale ou une richesse, euh, une ressource territoriale en spectacle, d'abord, n'en fait pas un patrimoine, et euh, par-dessus, n'en fait pas forcément, euh, n'aurait pas forcément une implication dans le développement euh, territorial, d'où la nécessité d'avoir euh, ces rôles de médiateurs, euh, ce rôle, cette implication des différents acteurs, depuis le début du montage du projet, et qu'il y ait vraiment le choix des populations d'accueil euh, et la conscience aussi, hein, parce que souvent euh, on choisit le tourisme parce qu'on pense que c'est une activité économique à retomber immédiate, et d'ailleurs les décideurs ils poussent vers cette voie pour faciliter le développement de la région euh, ce n'est pas, pas quelque chose de très facile à monter et ce n'est pas très simple à, à, à mettre en place. Très bien. Euh, pour ce dernier quart d'heure, euh, si tu as des questions, Samia, tu nous le dis. Hein, des... J'aimerais bien intervenir sur des, des, deux choses. Alors, aujourd'hui, vous êtes, et ça bouge, ça continue à bouger euh, depuis ce matin, hein. euh, nous, les, les internautes les inscrits au MOOC sont de au nombre de 2427 apprenants. Euh, ça continue à bouger puisque nous accueillons des moyennes d'inscription de 33 inscriptions par jour, réparties sur 82 pays. Et j'aimerais bien, euh, et, et là Pierre pourra euh, en dire aussi quelque chose, nous avons vu euh, beaucoup de questions par rapport au résultat de la certification que nous offrons à la fin du MOOC pour euh, les... les une certification payante pour certains euh, apprenants. Euh, on a même vu euh, euh, des réactions un peu. Euh, un peu. Euh, Critique. je, je, pardon, critiques Pardon oui, fortement critiques, euh, qui remettent même en question euh, la crédibilité des universités, qui, qui, qui en même. Qui ont quand même investi à hauteur de plus de 85 000 euros pour que ce cours soit gratuit. Et Pierre Thorin et Eric et Ricollet, continuons à travailler dans ce projet, sur ce projet en tant que bénévole. Et la certification, elle est bien, elle est bien là. C'est un examen avec contrôle d'identité, avec triple confection. Et si nous avons mis du temps à délibérer les certificats, c'est parce que c'est la première fois que Notre partenaire de l'université de Toulouse le fasse et nous avons eu une lenteur administrative euh, très enfin, une, pas une lenteur, mais une lourdeur. Hein, C'est pas ce qui a, qui a eu une lenteur, mais c'était une lourdeur pour euh, faire euh, valider le processus. Et, et, et ça sera bien que. que... On ne t'entend plus, Samia, tu as terminé bon, Pierre, tu veux rajouter quelque chose oui, oui, oui, pour, juste pour ne pour pas faire trop long, mais effectivement euh, c'est, euh, alors c'est, oui, lenteur, en fait, etc., c'était en France, c'est quand même assez nouveau les MOOC, et, et particulièrement les certifications, et on tenait absolument, et on l'a vu avec les, je dirais, les, les copies de ceux qui sont allés jusqu'à la certification, je pense que ça représente pour les candidats un certain enjeu, et pour nos universités également, et on voulait, euh, on, les instances de l'université ne voulaient pas faire n'importe quoi, et pour vous dire, euh, tout à l'heure, pris dans mes embouteillages, je recevais encore un mail des services centraux de l'université qui enfin me simplifie la procédure. Voilà, Donc ça valait aussi le coup d'attendre, c'est que je pense, et veuillez nous en excuser, mais je pense qu'on est maintenant opérationnel mais euh, voilà et après je comprends euh, l'impatience je dirais euh, même si ça ne fera pas plaisir à ceux qui ont été un peu virulents mais, mais, mais cette impatience pour nous ça témoigne de, de l'intérêt du MOOC et du sérieux avec lequel l'ensemble des, euh, des inscrits euh, suit euh, suit ces cours et je dirais je prendrai un autre chiffre il suffit de voir le faible taux euh, de, euh, de candidats qui abandonnent le, le MOOC en cours de route pour l'instant on, on voit bien sur la seconde session que c'est pareil que la première donc, donc je pense que le, le sérieux et l'engagement autour des valeurs écotouristiques est le même chez les, euh, chez les participants au MOOC chez les, deux, chez les deux partenaires et on a mis tout en œuvre, mais je crois que ça y est on est au bout, au bout du tunnel administratif il euh, y a les projets de territoire et il y a les projets d'université voilà. et, et j'en profite pour rappeler que ces 18 mois de préparation pour un MOOC voilà, ce n'est pas anodin du tout pour que vous puissiez bénéficier de capsules vidéo et d'enseignements assez riches dans les meilleures facilités possibles ce n'est pas simple du tout, euh, croyez-nous voilà. après c les, ces commentaires c'est excessivement minoritaire hein. Donc, voilà en tout cas, merci. C'était bien de, de le rappeler. Je crois, Julien, je crois que Julien aimerait bien. Oui, Peut-être. Merci beaucoup. Si, si je crois qu'on a encore quelques minutes, si, si je peux prendre, prendre la parole pour ben, témoigner de mon, mon sérieux dans la préparation de, de, cette, de cette session, je voulais vous livrer quand même quelques, quelques réflexions bon, professionnelles et personnelles aussi, sur, en partant du tourisme en général et en essayant bah, d'avoir des, euh, des, des réflexions sur l'écotourisme en, en particulier, euh, en essayant de monter en généralité euh, sans euh, je dire par là sans euh, euh, toucher à proprement parler au tourisme méditerranéen sur lequel euh, je travaille. Euh, alors bon, je me lance. Euh, en fait, bon, on le sait, hein, ce, ce, ce, le tourisme est un moteur de, de croissance économique, mais c'est aussi euh, un secteur insuffisamment maîtrisé par les, par les pouvoirs publics, avec des impacts euh, sur la quali qualité de vie des habitants et sur euh, l'environnement. Le plan bleu a serré comme ça un certain nombre de, de problèmes, de difficultés, alors je les énumère euh, rapidement, c'est euh, l'inégale distribution des résultats économiques, hein, des résultats économiques qui ne restent pas beaucoup euh, dans les destinations et qui parfois, euh, et même souvent, retournent euh, dans les pays euh, euh, émetteurs de tourisme, de touristes, une forte dépendance au marché international et euh, au transport aérien, en particulier pour les ensembles et les pays euh, insulaires, une compétition exacerbée entre les destinations, c'est lié à cette euh, homogénéisation, cette standardisation euh, de l'offre touristique, donc ces offres touristiques standardisées des impacts paysagers euh, importants avec ce phénomène de euh, littoralisation et puis cette forte concentration euh, dans l'espace et dans le temps euh, des flux touristiques, hein, dans l'espace, dans les régions côtières et dans le temps euh, avec le pic euh, en période euh, estivale. Alors les décideurs très souvent euh, parient sur euh, la mise en tourisme et sur un gigantisme euh, infrastructurel pour accueillir, Toujours plus de touristes au lieu de valoriser euh, les atouts naturels, culturels, socio-économiques ou le tourisme vert qui peut être euh, à forte valeur ajoutée. Et dans ce contexte, moi je pense que l'émergence de l'écotourisme représente une réponse euh, à ces difficultés, euh, à ces problèmes. Euh, donc, j'en viens maintenant euh, au deuxième point de cet exposé sur euh, l'écotourisme euh, en particulier, que l'on peut considérer comme une forme émergente euh, de, de tourisme euh, alternatif, qui fait partie intégrante du tourisme euh, de nature. Je crois que c'est le thème d'une prochain, prochaine session. Mais effectivement, il y a une difficulté parfois euh, à le nommer avec euh, certaines confusions. En tout cas, il est englobé dans ce qu'on appelle le tourisme responsable, le tourisme solidaire, le tourisme durable, vert, authentique, artisanal, d'aventure, etc. Mais et bon, ça c'est l'objet euh, d'une autre, autre session, et on sait qu'il est censé euh, articuler, cet écotourisme, la préservation euh, de l'environnement et des ressources naturelles, avec euh, le développement euh, territorial, ce qui est euh, bah loin d'être facile, et ce qui demande un subtil équilibre, et à la fois la, la définition et le respect, de ce qu'on appelle la capacité de charge. Concept ou notion extrêmement intéressante, mais très difficile à mettre en œuvre sur le plan méthodologique parce que ça dépend justement des spécificités de ces, de ces territoires. Et ça, ça renvoie aussi à la question de, euh, du nécessaire contrôle, de la maîtrise, de la régulation des flux touristiques à l'échelle d'une destination. Alors, L'écotourisme, c'est aussi c'est un outil de valorisation économique des zones naturelles, des espaces protégés, des sites culturels menacés, et c'est aussi un outil pour l'emploi et pour la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural et dans les régions enclavées, marginalisées, parfois délaissées par les pouvoirs publics et par les opérateurs. Il y a différents euh, exemples qui montrent que le tourisme peut être euh, associé euh, à d'autres activités, à l'agriculture par exemple, dans des formes de, de pluriactivité, et ça contribue au maintien euh, des populations euh, dans leur territoire en limitant euh, l'exode rural euh, vers les grandes euh, agglomérations. Il y a un certain nombre euh, d'exemples de, de, pertinents, hein, avec euh, de la mise en place de circuits de randonnée, d'hébergement chez l'habitant, de découvertes de paysages et de recherches, d'authenticité. On parle aussi avec l'écotourisme d'un tourisme intelligent, en tout cas plus intelligent que ce tourisme de plage qui consiste à se, à se faire bronzer. Et ça permet, au-delà de la préservation des ressources naturelles, ça permet aussi la préservation d'un patrimoine local, de traditions, de culture et de métiers locaux, quand on pense à l'artisanat, à l'agriculture, à l'élevage ou même au mode de construction. Cet écotourisme, il est centré aussi sur l'épanouissement, l'épanouissement des touristes, certes, mais peut-être avant tout euh, des populations euh, locales qui accueillent euh, ces touristes. Et Il y a donc une forte euh, charge, une forte valeur euh, éthique dans, cette, euh, dans cet écotourisme où euh, le euh, voyageur doit faire preuve de respect envers le territoire d'accueil et envers euh, sa population. Alors, on le voit, il y a un fort... Potentiel, il bénéficie d'une bonne image de marque et d'une demande en hausse. Il faut aussi, dans le même temps, pointer un certain nombre euh, de, de menaces, de risques, qui sont à mon avis euh, les suivantes, euh, les, oui, euh, les, les, ces, ces risques qui sont les suivants, qui peuvent être une dispersion, une diffusion des atteintes euh, à l'environnement. Concrètement, avec le tourisme côtier de masse, on a une concentration des touristes dans une zone touristique, et donc même s'il y a des impacts importants, en tout cas, ils sont concentrés. C'est ce phénomène de peau de miel, de honeypot. Tandis qu'avec euh, l'écotourisme, il y a un risque de diffusion, de dispersion de ces atteintes à l'environnement. Il y a un risque aussi de détérioration de sites, hein, en raison de phénomène de surfréquentation ou de, ou de saturation et de rupture de la capacité de charge et de la capacité d'accueil des territoires. Il y a aussi des problèmes qui peuvent être liés à euh, la pollution, à la production de déchets, à des prélèvements euh, irréguliers et mal maîtrisés euh, des ressources euh, naturelles et également à des formes de déstructuration des territoires, à une modification euh, des équilibres. Alors, en termes d'enjeux, et ça renvoie à, à des discussions qu'on avait eues au cours d'autres euh, ateliers euh, et séminaires, on s'était dit avec Eric que euh, cet éco parfois, pouvait faire l'objet euh, d'un certain mépris de la part des pouvoirs publics, des opérateurs, des grands opérateurs et des barilleurs. Alors, pourquoi un mépris D'abord parce que euh, ces grands opérateurs, euh, ces décideurs euh, et ces bailleurs n'y avaient pas pensé avant. Et là, c'est inédit. Je pense qu'avec l'écotourisme, pour la première fois, on a une demande qui est en avance euh, sur l'offre. Et euh, donc, cette dimension euh, bottom-up, elle est particulièrement proactive par rapport euh, au, au, au top-down. Euh, D'autre part, euh, l'écotourisme, c'est quelque chose qui est encore... Pas connu ou en tout cas peu connu et qui, sur lequel il manque euh, d'observation et de recul, d'où la nécessité de mettre en place des observatoires euh, locaux du tourisme. Et il y a aussi parfois des a priori sur euh, des faibles résultats économiques par rapport à des grandes stations euh, balnéaires. Mais il y a également un réel potentiel de diversité, là encore, plutôt qu'une compétition entre euh, les différentes offres euh, écotouristiques. Et il y a aussi, à mon avis, un fort besoin de régulation et de contrôle, euh, on le sait, il y a un certain nombre de, de verrous administratifs euh, qu'il faut, qu faut lever, mais il faut aussi euh, mettre en place euh, des normes, des règles, des règlements, euh, des garde-fous euh, pour euh, maîtriser, euh, réguler euh, et contrôler ces pratiques écotouristiques. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire euh, aujourd'hui, pardon j'ai été euh, un peu long euh, et je vous redonne la parole. <rire> euh, nous avons deux questions. Je n'ai pas compris que ça. et quoi Nous avons deux questions de la part des internautes. Vas-y, pose-les. Alors pour Julien, est-ce qu'il y a un lien entre plan bleu et pavillon bleu Euh, non, pas, pas directement, c'est complètement euh, indépendant, même si effectivement euh, le plan bleu avait à un moment donné, dans la batterie d'indicateurs qu'il avait développé, considéré que euh, le, le, le pavillon bleu était euh, un bon euh, indicateur euh, de, du bon état écologique des, des, des plages visitées euh, par les touristes, avec un certain nombre de limites également, mais c'est complètement euh, différent et, et indépendant, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une reconnaissance du plan bleu vis-à-vis -vis de ce dispositif euh, pavillon bleu pour, pour les plages euh, méditerranéennes et pas seulement parce que c'est un dispositif mondial en fait. Très bien, la deuxième question c'est une remarque, plus qu'une question. Euh, on me dit que euh, ma voix n'est pas très claire, je suis vraiment désolée, euh, je ne peux pas faire mieux et pourtant euh, dans la réalité ma voix elle porte vraiment très bien. C'est <rire> vrai mais ça a été quand même, il y a eu un moment donné, on ne t'entendait pas bien, mais ça a été. Euh, peut-être Pierre, euh, si on peut laisser Pierre euh, le mot de la conclusion, parce que Julien et toi Samia, vous venez de dire des choses très importantes et très très riches, et peut-être conclure toujours, on est bien dans la thématique approche du développement territorial et écotourisme, rappelons-le, euh, peut-être conclure avec, j'ai envie de T'engager dans la voie, Pierre, de, de et alors maintenant, c'est-à-dire est-ce qu'il faut inventer une ingénierie territoriale intégrant le, le tourisme ou est-ce qu'elle existe déjà et on peut peut-être l'améliorer, la renforcer alors, euh, c'est assez marrant parce que je, je m'étais dit j'allais prendre la parole au moins sur, pour répondre en partie à cette question, comme si je l'avais deviné. Euh, deux, deux remarques pour compléter ce qui a, ce qui a été dit. Euh, premier élément, qu'il faut jamais perdre de vue, ça a été dit, mais j'essaye là aussi de le formuler euh, différemment. Euh, Lorsque l'on veut faire de l'écotourisme un outil de développement, mais j'allais dire lorsqu'on veut faire de l'activité touristique un outil de développement, mais, mais c'est encore plus vrai pour l'écotourisme, vous allez voir pourquoi. Un des grands enjeux, c'est de préserver la ressource. Euh, et la ressource, elle est, elle est elle est naturelle, elle est humaine, etc. Et on voit bien que euh, une des euh, grandes difficultés de l'activité touristique, c'est que la rançon de la gloire et la rançon du succès, souvent, c'est ce qu'a dit euh, Julien quand il évoquait la question de la rupture de la capacité de charge, c'est que une activité qui fonctionne bien, euh, une activité touristique qui fonctionne bien, a souvent tendance à épuiser beaucoup trop rapidement la ressource et à euh, surtout perturber les milieux et perturber les populations locales. Donc, j'ai utilisé ce terme tout à l'heure, je dit Vous allez, et on a toujours à travailler lorsque l'on veut mettre en place une activité écotouristique, on a à travailler sur cet équilibre, mais la, la grande difficulté, je dirais intellectuellement, je pense que même si c'est complexe, on arrive à appréhender l'équilibre. Mais dans les faits, c'est comment peut-on gérer Parce qu'on voit bien, c'est-à-dire le, le, le tourisme, un de ses grands ses grandes qualités et son principal défaut, c'est qu'on attire des touristes qui viennent sur le bar. Et, et la grande difficulté, c'est comment on fait pour réguler, pour réguler les flux. Donc là, c'est un vrai sujet de réflexion. Et pour répondre déjà à la question, aujourd'hui, on n'a pas de réponse totalement affirmée. Certains disent, on sait comment faire. Il y a des expériences, il y a plein d'expériences. On a des expériences euh, en Espagne, on a des expériences au Canada, on a des expériences au Vietnam, on peut les, on peut les multiplier, il y a des expériences. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de dire systématiquement on va réguler les flux de telle et telle manière. Et je dirais, euh, not notamment parce que les spécificités des territoires, la fragilité des milieux, les équilibres des populations, etc., sont différents d'un territoire à l'autre. Donc ça, c'est la première remarque. Comment on, on arrive à valoriser une activité écotouristique pour en faire un outil de développement, sans que cette valorisation détruise à terme, des fois à court terme, le, la ressource sur laquelle on fait reposer cette activité donc ça c'est donc là on a on a à travailler et notamment comme l'a aussi euh, dit julien on a retravaillé la notion de capacité de charge qui aujourd'hui, je dirais euh, à, à moitié à moitié faite, on voit quelques éléments mais euh, notamment dans une approche territoriale de développement, il y a euh, c'est un des chantiers et d'ailleurs un des chantiers j'espère auxquels Med va euh, va s'attaquer. Voilà, avec l'ensemble des, euh, des partenaires et ce dans, on a déjà évoqué ces questions là. Première remarque Deuxième remarque, pour revenir sur ce qui a été dit par Julien et par Samia, à juste titre, effectivement, il y a une question de gouvernance. Il y a une question de gouvernance, on ne peut pas fonctionner euh, euh, donc je dirais sans chef d'orchestre, comme j'aurais utilisé les, les termes de, de Julien, ou le médiateur, comme ça a été dit. Ça, c'est indéniable. Mais ça veut dire qu'il faut deux remarques à ce niveau, ça veut dire qu'il faut que les je dirais les grands décideurs en matière de politique publique soient capables de définir des cadres suffisamment précis pour que les chefs d'orchestre et les médiateurs puissent suivre un fil et ne pas partir dans, dans, dans tous les sens mais en même temps il faut que ce cadre soit suffisamment souple pour, souple pour intégrer les particularismes locaux et donc ça m'amène à la deuxième remarque et là je m'adresse à tous nos internautes et pour une partie qui doivent être des experts et des décideurs, comment lorsque je veux bâtir un projet de territoire, comment, je, dans matière de gouvernance, je suis capable d'apporter l'expertise nécessaire sans que cette expertise devienne décisionnaire et tout en faisant que cette expertise donne les éclairages nécessaires pour que la population qui, elle, va apporter sa contribution ne soit pas simplement sur un ressenti et sur un vécu quotidien. C'est-à-dire, euh, je, je vais réagir par rapport à mon euh, à ma vie quotidienne, à, mon, à mes problèmes quotidiens, à mes enjeux quotidiens, à ma vision, mais comment je la mets en forme avec l'expert. Et mes expériences, malheureusement, me montrent que par moment, soit l'expert, j'allais dire, est un bon expert, un bon orateur, etc. et s'il n'y prend pas garde, lorsqu'il va parler, il va être écouté sans que la population prenne le recul et, et, et, et mette en question ce qu'il avance. Ou dans un autre cas, l'expert n'étant pas suffisamment sûr de lui parce que le système est complexe, il va avoir tendance à imposer sa vision. Et souvent, quand on parle de, je dirais, d'activités comme l'écotourisme qui est souvent portée au nom de certaines valeurs, etc., ce qui est plutôt bien, il ne faut pas que la décision de l'expert, je dirais, devienne omniprésente. Donc là aussi, on est sur une question d'équilibre, d'équilibre sur les territoires et la gouvernance, lorsque l'on veut faire du tourisme une activité de développement territorial, la gouvernance est extrêmement complexe, et j'allais presque dire, on a là-haut également des expériences, mais on a tout à inventer, et, et là euh, je m'adresse, s'il y en a qui écoutent aux bailleurs de fonds, il faut que les bailleurs de fonds euh, comprennent également que ces types de gouvernance, qui demandent d'ailleurs souvent des euh, financements relativement faibles, relativement faible, ça veut dire qu'il euh, faut repenser le mode euh, d'attribution de, des dispositifs de financement qui sont souvent beaucoup trop lourds pour amorcer une vraie construction territoriale et effectivement on a aujourd'hui le financement public notamment euh, va largement favoriser ce qu'a dit Julien tout à l'heure, c'est-à-dire le territoire projet mais il ne va avoir énormément de difficultés à construire le projet de territoire. Voilà. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui, j'allais dire, la grande révolution en termes d'ingénierie, c'est cette bascule-là avec les, les éléments que l'on a évoqués et que j'ai essayé de, de repréciser. Merci infiniment, parce que ça le mérite effectivement d'avoir repris des éléments exprimés durant ce webinaire. On peut, on peut le conclure en regrettant encore une fois que Mohamed Berian n'ait pas été des nôtres. En même temps, voilà, vous voyez bien que chacun peut prendre la parole largement, il n'y a pas de souci. Mohamed Berian euh, aurait témoigné. On va essayer de voir euh, si c'est une question du Maroc, si Mohamed Berian, en se déplaçant en France, par exemple, parmi les prochains webinaires, ne pourrait pas venir intervenir, par exemple. On peut imaginer ça. Et euh, Il a beaucoup de choses à dire et euh, sur tous les thèmes des cours, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Samia, tu voulais rajouter un mot Sinon, eh bien, on conclut puisque nous avons dépassé l'heure. Alors, euh, je crois que nous ne faisons que capitaliser sur les capsules qui sont déjà ouvertes aux apprenants, nous ne faisons que euh, progresser dans la finesse d'un phénomène, d'un concept si complexe, aussi complexe que l'écotourisme. Nous, nous faisons intervenir différents acteurs et... et, et on est ravis aujourd'hui d'avoir les apports et les éclairages de Julien Letellier euh, du Plan Bleu, qui, qui, qui va présenter cette vision euh, institutionnelle à l'international par rapport à l'activité touristique, mais aussi au, au développement territorial et au développement en général, au développement humain, euh, qui reste valable au-delà de, de la région méditerranéenne et de notre chambres, puisque les, les constantes sont les mêmes. Enfin, il y a de grandes constantes dans ce qui a été dit. Euh, je remercie Simo-Hammad Brienne et je suis vraiment énervée euh, pour, pour, pour ce temps. Et euh, Pierre, je crois que nous, nous allons, Pierre et Eric, nous, nous allons continuer cette, cette aventure et on euh, vous remercie. Tous. Voilà, et merci Julien parce que… C'est très, très intéressant et très riche. Et je crois que nous avons la chance de nous croiser régulièrement maintenant avec Julien et avec le plan bleu. Et, euh, et rendez-vous à une prochaine étape. Euh, à vous de nous suivre aussi à travers le site des FIMEN, notre newsletter, etc. Et vous verrez qu'il y a des échéances qui arrivent et qui sont passionnantes entre la MedCop, la semaine économique de la Méditerranée, voilà, par exemple. Merci voilà. beaucoup pour cette invitation. Merci.